Je veux pas être une princesse, non Bon, ok, oui, si vous êtes tombé sur mon ancien Skyblog via mon Twitter, avant, je voulais être une princesse, mais... Vous savez ce que c'est être une princesse Pas de souci, on va demander à Siri. Définition d'une princesse. Princesse signifie fille d'un souverain, fille ou femme d'un prince. Siri, veux-tu être une princesse J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Même Siri, il a même pas envie d'être une princesse. Ouais, enfin, Siri, oublie de nous dire que familièrement être une princesse, ça veut dire avoir des grands airs, être fière et exigeante, enfin, être une chieuse, quoi. Et toi, là, t'as envie d'être une chieuse bah moi non plus, enfin, je sais que j'en suis une et j'ai absolument pas envie d'en rajouter Une princesse ça pète des paillettes, ça fait pas caca, ça mange pas gras, ça rote pas, ça pète pas Putain mais c'est chiant Non mais plus sérieusement prenez juste les princesses Disney enfin les vieilles Enfin vieilles pas physiquement parlant vous avez compris Et bien être une princesse c'est attendre son prince charmant dans un donjon, dans une forêt, dans un lit ou encore dans une tombe Et puis bon si la princesse n'a pas de prince elle a raté sa vie y a pas d'histoire et tout le monde s'en bat les Et du coup cette cruche elle passe sa vie à attendre à attendre, à attendre attendre Non mais bien évidemment ils vous le montrent pas hein et ils sont pas cons non plus hein Mais si chaque princesse se bougeait le cul à conquérir le monde comme leur semblable avec un pénis elles auraient fait de grandes choses là au lieu d'attendre au bord de l'eau à chanter Pour euh, de toi pas raison Entendu le chant d'espoir du look qui meurt d'amour Non mais ok je ferme ma gueule cette chanson elle est géniale Non mais quoi qu'il en soit en tout cas si elle continue à chanter on va pas avancer hein. Ah non non Non mais je sais pas en fait comme, euh, comme Elsa Voilà enfin une princesse féministe elle est pas là à attendre son prince pour lui repasser son neige et ses slips. Ah mais oui, je suis sûre que le prince, il a des slips fangourous et qu'il engueule Blanche-Neige quand repasse mal. T'as. Hein. parlons de Blanche-Neige, elle Elle fait le ménage toute la journée pour cette nain, cet homme, tout va bien, ça, ça chauffe personne, non. mais non, tout va pas bien en fait, Blanche Lèche, putain, réveille-toi. Déjà, t'es même pas capable de reconnaître que la sorcière, alors que moi-même, du haut de mes 5 ans, j'étais en mode, mais fais pas ça Oui, on est formaté et bercé depuis gamin et ça c'est triste. Merci à toi maman de m'avoir empêché de regarder des Disney. Oui, ma mère m'a toujours dit, j'ai pas du tout envie que tu te prêtes pour une princesse, hein. Ça n'existe pas, ça, Salia. Bah pour une fois, maman, merci. Même si bon, je les ai quand même regardées en cachette. Oui, oui, tout va bien, j'étais une thug à 5 ans. J'étais rebelle. Ah voilà, rebelle. Enfin, une qui veut pas être une princesse. Et non, c'est pas parce qu'elle est rousse. Mais c'est juste parce qu'elle réfléchit. Puis aussi, il y a Mulan. Bah, ben, on peut applaudir. Et là, derrière votre écran, vous êtes paniqué, vous êtes en train de vous dire Mais Léa, pourquoi tu t'énerves Qu'est-ce qui se passe T'as tes règles ou quoi Moi Je suis énervée, moi par à moi Mais tu veux que je me lève ou quoi Bah ben non, tu fais ton malin derrière ton écran avec tes petits pouces rouges là. Bah ben moi je suis sur mon canapé et je gueule et ça me fait du bien. Fuck les princesses ouais. Fuck. Mon gars à moi il me dit bonne nuit ma princesse. Je me lève, je prends ma voiture parce que oui j'ai permis. Je vais chez lui et je pète la gueule. Limite, j'envoie je Jumpy pour lui péter la gueule parce qu'il est féroce. Hein. Moi je vais péter la gueule. Hein. Jumpy il va lui péter la gueule comme ça là. Non non, je suis pas une princesse non. Ben non, je suis pas une princesse hein. Je pète, je rotte, je parle de cul. Et le matin, quand je me lève, je pue de la gueule. Il faut pas le dégoûter parce que toi aussi tu pue de la gueule le matin, ok Et si t'as pas envie de passer le reste de ta vie à torcher le cul de ton prince, arrête de vouloir une princesse. De toute façon, t'en es pas une. Et si t'en étais une, tu regarderais même pas cette vidéo de merde. Non allez, j'arrête. Non mais voilà, c'était un tout petit coup de gueule sur la formatation de la société grâce ou à cause des princesses. Mais bon, euh, les choses ont bien évolué et ça c'est vraiment chouette. Bon, vous commencez à connaître mon humour de merde et mon autodérision. Bien évidemment, si vous avez envie d'être une princesse, grand bien vous fasse, je vous aime quand même. Mais bon, si vous avez 5 minutes, vous pouvez toujours venir ranger mon linge, ça me fait énormément plaisir. Bref, cette petite vidéo pour vous dire que la chaîne repart de plus belle avec deux vidéos par semaine et que ça va swinger. je vais essayer de faire des nouveaux formats, d'être encore plus dynamique et de vous parler d'encore plus de sujets, pas forcément que du cul, mais d'essayer de varier sur tout et n'importe quoi. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous laisse liker la vidéo si vraiment elle vous a plu, et euh, ne vous énervez pas en commentaire. Bisous lâche-moi ah, Je pie mon doigt C'était pour la blague C'était pour la blague